Je connais bien un peu le, la personne qui s'en occupe, Fredo, que j'aime beaucoup et d'ailleurs que j'appelle plutôt Fabien Barthès parce que c'est ma Fabien Barthez, donc c'est Fabien. <rire> c'est un très beau lieu, euh, donne des cours de batterie, il euh, y a des bonnes drums cliniques aussi de temps en temps, donc euh, okay. c'est cool. France, c'est quelque chose, on va dire que les, que les chanteurs, les artistes ont, ont peut-être peur de, de ce côté un peu démo, euh, alors que ça peut être très bien fait dans le cadre, dans le cadre de la musique, quand c'est vraiment bien respecté. C'est une culture que j'ai connue tard. J'avais 14 ans, entre 14 et 15 ans. Ce que j'aime, moi, c'est l'approche, vraiment le côté feeling. Il euh, y a le côté aussi démo, mais ça reste quand même euh, très cadré. Euh, Gospel pour Sans Voix, moi j'y suis depuis fin 2015, que j'ai remplacé le batteur qui était là de base, qui s'appelle Grégory Louis. Du coup, euh, Grégory-Louis est parti euh, en euh, 2016-2017 et du coup, euh, m'a laissé la place pour, le, pour les, tournées, euh, les tournées à venir. C'est quelque chose qui me plaît, parce que je me sens vraiment bien avec l'équipe qui est là. On se voit quand on a des idées, on développe les idées. Franchement, c'est quelque chose de vraiment cool. Vraiment, pour commencer, c'est important déjà d'avoir un bon prof qui est assez pédagogue pour montrer les bases. Comment s'asseoir, comment tenir les baguettes. Le prof aussi peut conseiller aussi d'acheter une paire de baguettes qui va aller avec l'élève. YouTube est très bien pour plus tard, je dirais, parce que je dirais que YouTube aussi déforme le musicien. Le plus important c'est d'être soi-même et de prendre ce qu'on a besoin de, de prendre et après de, de le bosser soi-même dans son coin. Euh, mon père était batteur donc euh, je l'ai vu jouer, euh, je regardais ce qu'il faisait. Après j'ai fait de l'éveil musical, après j'étais au conservatoire euh, pendant plusieurs années. Et j'ai repris la musique en 2006, justement, à l'époque où j'ai découvert tout ce qui était Gospel Shops et autres. Bon, en fait, l'élément déclencheur, c'est que j'avais vu un batteur qui s'appelle Jonathan Vaubien. Quand j'étais plus jeune, m'avait déjà marqué. J'avais une dizaine d'années, je devais avoir 12 ans, un truc du genre. Et en fait, un jour, je l'ai revu jouer et je me suis dit, il faudrait peut-être que je m'y remette. On arrive dans un milieu où voilà, les gens nous voient comme si on était des stars en fait. Alors qu'on est des gens, on est comme eux quoi. Mais c'était bien parce que j'ai découvert pas mal de, de talents là et ça fait plaisir. En fait, j'aimerais rencontrer de nouvelles personnes. Si c'est pour le refaire, je le referais avec plaisir. L explosion AX, alors c'est toute dernière, voilà. Alors, celle-ci, c'est une, une cymbale que j'avais déjà avant et euh, je voulais essayer en fast et j'ai essayé et j'ai été convaincu directement. Franchement, j'étais très, très satisfait du, du rendu. J'ai vu qu'apparemment, ils, ils avaient remartelé les cymbales et là, pour moi, ils sont quasiment passés dans une autre dimension quoi, par rapport au, à celle d'avant. Ensuite, euh, en Charleston, euh, j'ai un Freak AX. En fait, je l'avais testé aux États-Unis, euh, à Los Angeles, et je me suis juré de l'avoir. Un jour, je l'ai eu. <rire> Alors ici, il est resté brut. Euh, ici, moins poli, et ici, très poli pour le coup. Euh, ça donne un son très différent, mais c'est brillant, mais il y a un côté euh, vraiment très maîtrisé en fait. Très satisfait aussi. Son parfait. Du coup, c'est un charlet qui pourrait passer dans plein de styles différents, donc euh, ça laisse une ouverture euh, terrible. Ça rejoint un peu aussi cette ride. On va dire que c'est un peu dans le même esprit. La ride, je joue meilleur Omni, mais c'est une ride sur laquelle j'ai flashé dès que j'ai entendu le son. Quand on joue, on peut jouer un style plutôt... Euh, ça donne encore euh, d'immenses possibilités. Quoi. Et euh, celle-ci, c'est l'Xtreme en 19. Très beau son, un peu dark, du coup j'aime ça. Et en plus moi j'aime les gros cymbales. J'utilise que du 18, 19, 20, 22 en Ride, euh, Charlie de 15 aussi à la maison, euh, celui-là de 14. Ça euh. bien, c'est un choix de cœur. Quand je regardais des DVD et je voyais que les batteurs avaient des sabions, ça me faisait rêver en fait. Mais un jour, je me suis dit, je vais en acheter une. Et du coup, j'en ai eu une, c'est une AX. Elle était toute petite, c'était une 14. Ça s'est fait petit à petit, on n'a pas été trop pressé. puis voilà quoi.